Morgan Touboul, je suis conseiller municipal élu au numérique dans la ville de lille dans le Val-d'Oise, une petite ville de 12 000 habitants. On est membre du label Ville Internet depuis 2002. On était successivement labellisé jusqu'à 5 arrobas. Et le label Ville Internet est un vrai plus pour nous dans le sens où c'est un outil d'auto-évaluation qui nous permet de nous comparer un petit peu en matière de politique numérique et de pratique numérique sur ce qui se fait dans les différents territoires. C'est un outil qu'on essaye de valoriser au maximum sur nos supports de communication, dans nos communications dans la presse ou envers les autres collectivités ou même des partenaires institutionnels, associatifs, notamment dans le domaine culturel ou touristique. Et en ce qui nous concerne, on voit deux dimensions sur l'apport du numérique dans, sur notre territoire. Donc il y a un aspect territorial voilà, de comparaison entre nos communes, entre nos initiatives pour se valoriser. Et euh, il y a un aspect voilà, d'auto-émulation sur, euh, sur ces questions-là pour être en permanence les plus à la pointe possible. Et il y a un aspect humain, enfin, plus le plus, euh, dent. De relations entre le citoyen et son administration pour créer une e-administration e qui soit disponible 24 heures sur 24, y compris donc en, tout bêtement, en dehors des ouvertures de, de, de, de la mairie, et voilà, qu'on puisse apporter un maximum de fluidité à nos concitoyens dans, dans leur relation avec l'administration, moins de paperasse, moins d'attentes au guichet, voilà, ce genre de questions un peu, un peu bêtes, un peu concrètes, mais qui sont, à notre sens, en tout cas au cœur de la, de la question de la, de, des politiques numériques. Ville Internet, excellent outil d'évaluation avec une plateforme qui est hyper facile et hyper fluide à utiliser pour les, utilis pour les, pour les contributeurs. Euh, je crois très intéressante à, en termes de navigation, tout simplement pour euh, les, citoyens, les simples citoyens qui s'intéressent à la question comme pour les communes qui souhaiteraient euh, participer prochainement. Euh, C'est une caisse de résonance pour toutes les initiatives que les communes et les collectivités peuvent porter. Donc, euh, voilà, en tout cas, moi j'incite les maires. Des des communes avoisinantes à participer pour alimenter la machine, faire en sorte que ces questions-là soient reconnues au niveau local pour améliorer cette visibilité-là, cette marque de territoire au niveau de la vallée de l'Oise.